Euh, je trouvais qu'il y avait. C'est toujours très subjectif, hein, c'est pas une vérité que j'énonce. Non, mais je le dis parce que c'est ce que je ressens quand je lis parfois certaines critiques. Euh, J'ai trouvé donc qu'il y avait beaucoup de clichés dans le film anglais et qu'il y avait donc des facilités qui me déplaisaient et puis du drame euh, inutile et euh, me concernant. Donc en revanche, l'idée de ces gens qui se regroupaient pour danser, pour aller faire du bien un peu partout à, à ceux qui en avaient besoin, euh, parler d'une reconstruction de vie, c'est-à-dire une femme qui vit une épreuve, qui croit être très heureuse, qui est un peu Madame Parfaite, et qui tout d'un coup va découvrir que ce n'était pas du tout euh, la bonne vie pour elle, Ensuite, donc ça ça devient très positif pour elle alors que ça part très négatif donc j'adore euh, aussi raconter ça et aussi euh, euh, parler des, de, de, de, des bénévoles quoi, qui existent beaucoup en France qui font, euh, qui font euh, le, le job euh, des, des heures entières de, ils consacrent des heures aux autres donc je trouve, et, et à eux-mêmes aussi hein, parce que ça fait du bien, il y a un vrai échange que je trouve ça canon, parler euh, du fait qu'on peut manifester en dansant ça aussi, je trouve que c'est une idée qui n'est pas con <rire> et qui pourrait être plus agréable pour tout le monde et qui marquerait énormément parce que quand on manifeste c'est pour se faire entendre et je pense qu'on se ferait incroyablement entendre si tout d'un coup on faisait des choses euh, créatives en manifestant et, et ça enverrait en plus des bonnes énergies et, euh, et, et parler de la liberté la liberté qu'on peut s'octroyer en ayant une vie où on, on, on sait profiter de, des plaisirs et de ce qu'on a et, et sans avoir besoin de choses trop euh, euh, nouvelles encore et importantes et, et, et c'est là où on s'enferme, on se met en prison parce que tout d'un coup on, a, on est obligé de faire un travail pour les obtenir alors que quand euh, on sait déjà, parce qu'après ça, ça vient hein, mais se satisfaire euh, de, de ce qu'on a de certains petits plaisirs qui deviennent immenses parce que ça rend heureux ça rend très libre, voilà. Je fais toujours les choses qui me plairaient, mais... en fait. C'est mon repère. Alors, parfois, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est normal. Mmh. Mais je ne peux pas me tromper, parce que je le fais vraiment euh, avec le cœur, comme ça. Comme je, je, je fais des films que j'aimerais voir, et voilà. Et donc, du coup, euh, effectivement, j'aime la danse, j'aime... J'aime ce, ce, Maxime le Forestier euh, énormément, depuis toujours. Et donc, euh, là, le fait... Et puis, il se passe un truc quand hein, même incroyable, c'est qu'on arrive dans des salles où il y a euh, euh, tous les âges, euh, tous les milieux sociaux, euh, toutes les origines. Et tout d'un coup, il se lève en une seconde, D'abord, Sofiane danse, et Sofiane oui. est vice-champion du monde de hip-hop, donc euh, oui. c'est quand même quelque chose quand il danse. Ensuite, je danse un peu pour montrer qu'on a tous le droit de danser. Et après, on leur dit à vous, et là, en une seconde, tout le monde est debout. Tout le monde suit la chorégraphie euh, que lance euh, Sof, mais, mais la suit, enfin, euh, les hommes comme les femmes, parce oui. que les femmes, elles sont parfois un peu plus partantes. On est, on est passé par des choses très différentes et, en, en, en, et, et peu à peu les personnages s'imposent. Et Effectivement, on, était, on a terminé le scénario pendant le premier confinement et, et là ouais, Thierry c'était très évident pour nous, avec, je dis nous parce que la production, le co-auteur, etc. Et ensuite Isabelle Lanty parce que j'avais besoin d'une comédienne. Euh, qui euh, soit humainement avec des voilà, quelque chose de très attachant pour que Daline euh, qui est toujours un peu en revendication, ça, ne soit pas irritante. Et, euh, et euh, voilà, Isabelle, euh, elle, fait, elle fait rire et, et, elle est, et elle est très attachante, euh, même quand euh, elle râle tout le temps, comme ça. Du coup, euh, c est, c est, je trouve que c'est un énorme plus. Donc euh, voilà, ils m'ont dit oui tout de suite, euh, Patrick c'était dans un deuxième temps et, euh, et puis après voilà c'est aussi des idées autour qui ont fusé, et de Antoine Villery, de jean hugues Anglade, de Jeanne Balibar et tout le monde m'a dit oui tout de suite, donc c'était merveilleux parce que quand on écrit, chaque personnage est hyper important et on a besoin de, de très bons comédiens qui ne sont pas toujours connus et qui existent en n'étant pas connus, mais quand en plus, on a un très bon comédien qu'on connaît et, et, et, et qui a une certaine notoriété, qui a envie d'incarner ouais. un, un personnage secondaire, c'est un gros cadeau pour, euh, en tant que réalisatrice. Ben oui, on y a pensé, c'est le, le, le, le scénariste qui a pensé. Et, euh, et puis c'est drôle, enfin, j'aime bien moi, quand il y a un, un, un truc qui revient tout le temps. C'est euh, et puis ce côté un peu snob de, de la sœur qui ne supporte pas, dès qu'elle arrive, elle, le premier truc qu'elle fait, c'est qu'elle jette le de jardin. Parce que ça doit lui rappeler ses parents, que cette maison ouvrière, et qu'elle vient d'un château, et que c'est plus pareil, et voilà. Et donc c'est tout ce que ça représente symboliquement. Et hier d'ailleurs, on m'a offert un de jardin. Ah, <rire> C'est-à-dire que maintenant, j'ai toujours fait ça, depuis le, le, le début, et euh, je sais même pas si je serais capable de plus le faire, parce que j'ai appris à, à le faire comme ça. Euh, et quand on joue, on est quand même au centre du plateau, on a un certain regard sur les autres, sur ce qui se passe, mmh. et du coup, euh, ça, ça y est, c'est intégré, mmh. et j'ai envie de continuer, oui, comme ça. Ma façon de raconter les histoires fait, fait que en étant euh, en train de jouer et, euh, et d'abord en plus euh, ça me défoule beaucoup de jouer euh, parce que quand je joue pas et euh, que je suis que réalisatrice je me sens un peu euh, impuissant enfin j'ai beaucoup de l'énergie comme ça qui mmh, monte qui monte qui monte au moins si quand je joue je... ça sort ça sort mais, mais sinon euh, je suis une réalisatrice euh, auteur actrice quoi donc je raconte surtout une histoire j'essaie de faire ce que, à, que les plans correspondent à ce que j'ai en tête mais ça n'a rien à voir avec certains réalisateurs qui, qui, qui ont des, des visions, et qui ont des visions qui... Alors, bon oui, je regarde, avant parfois de, de, de réaliser, je regarde en boucle les films de Claude Sauté parce qu'il fait des plans tellement simples et tellement beaux, mais qui servent tellement l'histoire, qui sont justes, que, que je me dis, allez, il faut que ça, <rire> ça s'intègre. Et puis ça dépend aussi des équipes qui m'entourent et ils m'aident beaucoup. Tous. mais euh, euh, ne me consacrer qu'à la, ré... qu la réalisation, j'aurais petit... peut-être un petit manque, je, sais pas. je suis peut-être un peu une hyperactive aussi. Il y a le lien de la famille, d'une famille qui est toujours parfois un peu compliquée, et parfois pas du tout, hein, mais euh, j'en connais plus des compliqués que des simples. Euh, avec, euh, effectivement, ce que j'aime raconter, c'est quand il euh, y a des rancœurs, parce que là c'est le cas, elle m'en veut parce que je suis partie, parce que je, euh, le personnage voulait être danseuse, elle est partie très tôt, et elle s'est sentie abandonnée par sa sœur chérie. Et puis après, comme elle était très revendicative tout le temps, j'ai sûrement, la sœur l évité, hein, euh, l'a évité, euh, mais... Il euh, y a beaucoup d'amour, c'est-à-dire mmh. s'il y a de la rancœur parce que justement elle aime tellement sa sœur et, et c'est réciproque. Et, et c'est merveilleux, je trouve, de se dire des vérités, de s'engueuler mmh. quand on s'aime. Je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça limite, j'y croyais même pas au début. Mmh. Et, et pour moi c'est un honneur et puis je la remercie encore et puis c'est une expérience incroyable pour moi de vivre ces moments-là en tournage donc c'est une première pour moi aussi dans le cinéma et euh, donc voilà une, une découverte incroyable des gens magnifiques, géniaux, bienveillants et euh, franchement tout ce que j'ai vécu sur scène j'ai l'impression de pardon tout ce que j'ai vécu dans, sur le plateau j'ai l'impression de de, de, bah, de le voir sur dans le film en fait c'est-à-dire toute cette toute cette envie, toute cette tout cet engouement, tout ce bien-être, tout ce bonheur, toute cette entraide que qu'on qu a eu pendant le tournage et eh ben pour moi elle est, elle est retranscrite également dans le film et je trouve ça, je trouve ça fou parce que c'était tout simplement naturel. Mmh. C'est bah, exactement ça et puis surtout c'est ce que je veux... Enfin euh, par exemple, là il là, là, y a le, le, le film et tout, mais, mais par exemple je veux pas lâcher non plus ma carrière de danseur mmh. et ainsi de suite. Enfin, pour moi on peut tout faire, on peut être au, au cinéma, on peut être sur scène, mmh. on peut danser, chorégraphier, coacher former, enfin, pour moi c'est c'est c'est c'est un truc et puis je pense que ça fait partie de moi et et ouais s'il y a des choses qui se présentent ben pourquoi pas avec grand plaisir et tester et puis ce serait génial et puis en même temps parallèle je, je continue ma ma carrière de danseur en, en spectacle sur scène et et voilà donc euh, donc c'est top c'est que du plus Même au-delà de, de ça, même dans tout ce que je fais, moi ce que je, ce que je prône à chaque fois, c'est d'essayer d'être un exemple en fait, pour, les, pour les plus jeunes que moi et de leur dire ben, que, ben, que tout est possible, mmh. que, que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe ta classe sociale, tes parents, ta famille, ce que tu as vécu, tout ça... Et eh bien, que si vraiment euh, t'es euh, ben si déterminé, tu travailles mmh. d'arrache-pied sur ce que tu fais et que t'y crois, et eh bien tu peux y arriver. Franchement, moi, c'est ce que je prends à chaque fois dans, dans tout et euh, dans tout ce que je fais. Moi-même, je viens, je viens de, de, de Maubeuge, c'est un, un, un, une petite ville dans le nord de la France. Enfin voilà, on a toujours eu une mauvaise réputation. Moi-même, euh, moi euh, en, en tant que danseur gros, j'ai pas honte de le dire, et c'est comme ça, d'arriver avec un physique et de se défendre avec. Dans le milieu de la danse, mm. parce que c'est avec, ces, avec ce moyen-là d'expression que qu'on qu qu s'exprime, et ben, et ben ouais, comment j'arrive moi là mm. avec ce corps et je me défends avec tout le monde et, euh, et avec des regards. Et ouais, ouais, voilà. Et donc, mm. donc pour moi, c'est des exemples. Tu vois, j'ai envie de, j'ai envie de, que les gens se disent, c'est possible. Mm. Et même encore aujourd'hui, moi, je me bats encore. C'est pas genre, c'est cool, tranquille. Mm. Je me bats encore, je travaille encore. Et puis je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Donc même moi avec euh, les champions du monde et, et, et plein d'autres choses, et puis là d'être aux côtés de Michel et c'est incroyable, et ben, moi dans ma tête, je ne suis pas en mode c'est cool, ça y est, c'est tranquille. <rire> dans ma tête, je, je réfléchis encore à me dire bon, qu'est-ce que je peux faire encore de plus Qu'est-ce que je vais créer Qu'est-ce que je peux apporter Et c'est une perpétuelle remise en question et d'avancer, puis de dire, ben, et les gars, euh, on, on, foncez si vous, si vous avez des objectifs et des rêves.